Hello, bonjour à tous, bonsoir à tous, je suis extrêmement heureuse de vous accueillir dans la conférence d'aujourd'hui, de ce soir. Hello, Lucas, Lucas nous fait l'honneur d'être avec nous, Lucas Sadurni. Bonjour à, à tous. tous, bonjour, Ravie <rire> d'être là. Merci Lucas, c'est vraiment, comme je disais, je suis extrêmement impatiente, j'étais extrêmement impatiente de faire cette conférence, cette masterclass avec Lucas, parce que eh bien, Lucas me disait hier et les jours précédents qui faisait pas beaucoup de live, il était pas forcément habitué et j'ai dû négocier pour qu'il soit avec nous. Donc ça c'est super cool que tu as accepté, il y a Florence qui fait des gros des gros pouces, c'est trop cool. Merci. Et du coup, dans la dans la masterclass d'aujourd'hui, on va parler des des blocages, des blocages inconscients qu'on peut avoir pour parler une langue. Euh, et euh, et c'est génial parce que, en fait, Lucas et moi, on partage la même vision d'apprentissage et, et les mêmes valeurs. On hein, est tous les deux passionnés de, et bien de langue, comme vous savez, et de développement personnel. Et donc, quand on met les deux ensemble, ça nous fait un sacré mix. Et c'est des choses euh, qu'on considère tous les deux, euh, pour lesquelles on n'en parle pas assez, finalement. Donc, on a envie de vous faire une masterclass spéciale sur ce sujet. Oh là, Ça rentre de plus en plus. Là, je vais faire rentrer tout le monde. Sont dans la salle d'attente tac tac tac. Donc du coup on va euh, pas attendre plus que ça, on va on, on va démarrer tout de suite cette super masterclass et Lucas écoute, je t'invite à te à te présenter pour démarrer parce que c'est toi euh, le, le euh, la star d'aujourd'hui. <rire> merci, merci, tu es trop gentil mais non. Je suis euh, euh, donc je suis très content d'être là. Bonjour à, bonjour à tous, ça fait plaisir de de vous voir. Et donc, pour me, pour me présenter très rapidement, donc, moi, je suis le cofondateur de Mosalingua. Et donc, c'est une entreprise qui fait des, des applications et des cours pour apprendre les langues étrangères. Mais je suis avant tout un passionné d'apprentissage, de de découverte d'autres cultures et, et aussi voilà, des, des, des langues étrangères parce que c'est quand même un moyen super intéressant pour découvrir d'autres cultures et, et pour entrer en contact avec, avec d'autres personnes. Et entre mes passions, il y a aussi le de, de développement personnel et la psychologie. On va en parler beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et, et voilà, donc moi… Euh, juste pour, pour me présenter rapidement, vous pouvez entendre, j'ai un accent parce que je suis italien, je suis né en Italie, même si, euh, si j'habite euh, si en France. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à apprendre les langues très tard parce qu'à l'école, j'ai eu un, un, des difficultés, des grosses difficultés parce que le système italien est un peu comme la, le système de tous les pays latins comme la France, l'Espagne, etc. C'est-à-dire qu'on passe énormément de temps à apprendre mais euh, après, il y a très, très peu de résultats, surtout à l'oral. Donc moi, j'ai commencé à apprendre quand j'avais 22 ans et la première langue que j'ai apprise, c'est justement le français parce que l'anglais, ça avait été vraiment... Un gros problème et après comme j'ai vu que tout seul je pouvais apprendre le français après j'ai enchaîné et donc aujourd'hui je parle huit langues étrangères en fait il y a six langues que j'ai appris moi-même bon parce qu'après j'ai deux langues maternelles donc parce que moi je considère le napolitain donc la langue le dialecte de ma ville euh, comme, comme une langue et, et donc après j'ai appris voilà les langues latines plus l'allemand donc dans l'ordre, c'est français, anglais, espagnol, portugais, brésilien, le roumain et l'allemand, pour terminer. Et là, j'essaie de les garder. Au moment donné, je vais me lancer dans une neuvième langue, mais on verra. Voilà, ça pour me présenter rapidement. Waouh, c'est génial. J'adore Lucas qui enchaîne avec le... À ben, l'école, je n'ai pas réussi à « je parle oui langue ». J'adore parce que tout de suite, on pose le cadre. Et tous ceux qui se disent « je suis nul », là, je pense que vous pouvez enlever cette phrase. On va la répéter encore une fois et on va encore creuser là-dedans. Et euh, du coup, une, une nouvelle petite question que j'aime, que j'ai envie d'intégrer dans ces masterclass. Est-ce que Lucas, tu peux nous raconter une petite anecdote, un fun fact, une petite situation embarrassante qui t'est arrivée avec, avec les langues oui, donc c'est quelque chose qui est, qui est en lien avec euh, ce qu'on on va voir aujourd'hui. Donc, par rapport à tout, à tout, euh, tout ce qui est obstacle, euh, peur de parler, etc. Donc en fait, moi, pourquoi j'ai commencé à apprendre euh, le français tout seul? Euh, voilà, l'anglais, j'avais des gros problèmes, même si j'avais étudié ça à 12-13 ans. C'est qu'en fait, au moment donné, j'ai euh, eu une bonne nouvelle. J'avais gagné une bourse Erasmus pour étudier en France. Donc euh, voilà, moi j'ai fait mes études à côté de Naples et euh, j'ai eu cette bonne nouvelle, mais petit problème en fait, je devais passer deux semestres à Bordeaux, mais je n'avais jamais étudié la langue française, jamais. Donc euh, là, je me suis dit, euh, bon, il faut, il faut que, je, que je trouve un moyen d'avoir plus de résultats parce que par rapport à l'anglais, parce que donc, euh, et c'est là en fait que j'ai commencé à expérimenter euh, euh, des méthodes, des choses et, c'est vrai, Internet, ce n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas toutes les possibilités, mais encore, il a, mais quand même, il y avait des choses, des choses sympas qu'on pouvait faire. Et c'est là que j'ai commencé à voir qu'on pouvait apprendre euh, en s'amusant avec des ressources multimédia. J'utilisais beaucoup TV5 France, les chansons, etc. Et c'est vrai, après toute cette expérience, j'ai l'utilisé aussi pour, pour les méthodes qu'on a chez Mosalingua et compagnie. Et, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, euh, j'ai eu la nouvelle en mars-avril et en septembre, je devais partir. Donc, j'ai commencé à étudier tout seul. Euh, j'ai fait, je pense, euh, du gros bachotage parce que j'ai pris des livres que normalement on fait, euh, on étudie pendant 2-3 euh, ans à l'école. J'essaie de les étudier euh, tout seul, etc. Mais surtout, j'ai utilisé toute cette dimension Internet qui était un peu au début, etc. Mais... C'est vrai qu'en septembre, quand je suis parti, j'étais à peu près confiant sur le fait que je pouvais comprendre me débrouiller au niveau de la compréhension orale, surtout parce que l'italien et le français, quand même, c'est deux langues qui sont assez, assez similaires, mais je n'avais jamais parlé. Je parlais parfois euh, tout seul, parce que c'est une méthode que j'applique encore aujourd'hui. Hein. Quand j'ai peur de parler avec un natif ou quelqu'un d'autre, je commence à, à parler tout seul et ça me donne la confiance. Je dis ah bien, mais j'essaie de dire beaucoup de choses en fait. Je peux dire beaucoup de choses. Et donc c'est vrai qu'avant de me lancer en allemand, je parlais moi euh, voilà tout, tout seul pour faire ça. Par contre, j'avais jamais parlé en français. Et je suis arrivé. Je me souviens à l'époque, il n'y avait pas un vol Naples-Bordeaux. Je pense que c'est le même le cas aujourd'hui. Et donc j'ai pris le train. Et le train il m'a amené. Donc j'ai voyagé pendant la nuit. Ça m'a amené à Nice. À Nice, je devais changer. Je dis ok là il faut que je demande à un contrôleur à quelqu'un quel est le train pour uh, la correspondance uh, de, de Nice à Bordeaux et donc c'était la première et j'étais vraiment voilà c'était ma première fois j'étais uh, tout stressé, j'ai dit, oh, qui sait, s'il va me comprendre avec mon accent, mon accent pour italien, est-ce qu'il va me comprendre, est -ce que, est -ce qu il, comment il va répondre, est-ce qu'il va se fâcher que je ne parle pas bien, etc. Donc, j'étais vraiment dans des blocages énormes. Donc, je me prépare 5-10 minutes, je vois le contrôleur, je m'approche, j'essaie de, de parler, etc. Et en fait, le, je, je, lui pose, je lui pose la question, quel est le train pour aller à, pour, pour aller à, à Bordeaux et lui, en fait, dès qu'il entend mon accent italien, il me fait un gros sourire. Elle dit oh, C'est super, vous êtes italien. Parce que, bon, à Nice, il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent italien. Et donc, en fait, c'était quelqu'un avec des origines italiennes. Il me fait un gros sourire. Il m'accompagne. Il dit oh, C'est trop bien l'Italie, j'adore, vous venez d'où Et en fait, ça, c'était tout en fait c'était le contraire de ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire que même on, presque on, dé, on devenait potes avec le contrôleur, il était euh, vraiment ravi et disait ah, bah, c'est super, vous parlez un peu français, vraiment très très bien, etc. Et donc en fait c'est là où j'ai compris en fait que tous ces, blo que ces, ces blocages, c'est vraiment des choses qu'on a dans notre tête et que, et que les personnes en fait elles sont, elles sont super, quand on fait l'effort d'apprendre une autre langue, elles euh, sont plutôt euh, dans, la, dans quelque chose de positif, pas dans le jugement, pas dans l'âge, ah, je ne vous ai pas compris, ah, c'est quoi cet accent, etc. Voilà, ça m'est ça, ça resté en fait, à chaque fois que je, ces blocages commencent de nouveau à s'emparer un petit peu de, de moi et de me bloquer, je dis, il faut se souvenir de l'épisode à Nice et qu'en en fait, non, ça va super bien se passer. Mais c'est génial, voilà. mais quand tu dis quand ces blocages reviennent, ça veut dire que tu, tu en as encore qui reviennent par moment la petite voix Parce à... qu'en fait, moi moi j'aime bien de me... Alors aujourd'hui, quand je parle avec quelqu'un qui par exemple doit apprendre l'anglais, on peut tomber dans le piège de, de insister sur le fait que c'est facile, de dire ah non, mais tu dois te lancer, c'est facile, etc. Parce qu'on oublie quand on a été dans une situation de vulnérabilité, euh, une situation où, où en fait on a peur, on a cette timidité, on a ces blocages, etc. Et donc moi j'aime bien quand je commence une nouvelle langue, d'être vraiment dans la peau d'un débutant. Et euh, là la dernière fois, quand je l'ai fait il y a deux ans, que je, quand j'ai commencé à apprendre l'allemand, j'ai dit ça c'est très bien d'avoir fait ça. Parce qu'aujourd'hui quand en fait je reçois des emails d'un apprenant, ou, ou quand je dois changer avec quelqu'un qui est en train d'apprendre une nouvelle langue qui semblait facile pour quelqu'un qui l'a déjà apprise, je, suis, je, je peux avoir, en fait je peux, me, je peux me mettre dans sa peau et je, je peux bien comprendre, c'est pour ça que oui aujourd'hui j'ai une facilité parce que je sais que je vais dépasser ces blocages mais c'est normal, c'est normal de les avoir, après il faut juste comprendre les clés pour les dépasser, voilà. Ah, mais c'est exactement ça en fait, j'adore que tu partages ça parce que même si on connaît déjà le chemin, cette petite voix elle revient toujours quand tu redémarres une nouvelle langue et effectivement tu l'as oublié entre deux, mais comme tu dis, quand nous étant donné qu'on connaît les clés, c'est plus facile pour le déverrouiller, mais euh, rassurez-vous, ça, ça nous arrive aussi, à nous aussi. Donc euh, du coup, pour, euh, c'était quoi notre prochaine question C'était oui, pourquoi tu penses que l'aspect psychologique euh, justement dans l'apprentissage des langues est important alors parce qu'encore une fois je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'avait euh, manqué parce que moi je pense qu'en fait en anglais j'avais un niveau qui était plutôt pas mal surtout au niveau de la grammaire je me suis rendu compte que j'étais vraiment très fort parce que j'avais fait beaucoup d'écrit parce qu'encore une fois en Italie, en Espagne, en France on insiste beaucoup sur l'écrit aussi parce qu'à l'école il y a beaucoup d'élèves donc je, je me rends compte que ça serait difficile aussi de faire euh, de faire avancer à l'oral beaucoup de personnes donc va être la facilité c'est de dire on va se concentrer sur l'écrit donc en fait j'avais des bases et une connaissance qui, qui à la fin n'était pas, pas si mal voilà moi bon, je, je pense et euh, à l'époque je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à parler, pourquoi je ne me lançais pas quand je devais parler avec quelqu'un et j'ai compris plus tard que c'était en fait des blocages de nature psychologique et jamais euh, jamais dans tout euh, en fait euh, mes enseignants ou même dans le cours que j'avais pu suivre parce que j'essayais plusieurs méthodes justement euh, personne ne m'avait parlé un peu de cet aspect euh, psychologique et je me suis rendu compte qu'en fait je ne veux pas dire que c'est primordial mais c'est entre les aspects à ne pas négliger voilà, il y a la méthodologie, il y a les outils il y a bon, l'efficacité de la méthode, il y a la motivation etc c'est vrai que cet aspect psychologique où on, on essaie de dépasser des blocages C est, c est, en fait, il faut déjà comprendre ce qui nous bloque et après, pour chaque blocage, je pense qu'on peut trouver la clé pour, euh, pour débloquer tout ça et pour résoudre le problème voilà, donc c'est pour, pour ça pour moi la, la dimension psychologique, j'insiste beaucoup sur la dimension psychologique quand je parle avec quelqu'un qui euh, surtout qui n'arrive pas à progresser à l'oral, parce que c'est le gros, le gros souci euh, qu'on a et du coup, c'est quoi, euh, quoi les principales barrières psychologique à l'apprentissage des langues donc le blocage à l'oral effectivement oui, oui tout à fait ce déclic on se dit mais pourquoi en fait j'avais peur à la fin c'est pas c'est pas grand chose c'est vrai qu'on le sait pas avant donc euh, c'est compliqué c'est en fait, comme un, on arrive à ouvrir une porte et après on dit que c'était pas si difficile Ouais, la prononciation, ouais. ça c'est lié aussi à la peur de faire des, des fautes. Oui, ouais. la peur d'être jugé, la peur de se euh, tromper. D'être jugé, oui. Jugement des autres, oui. Ouais, ça. Le manque de vocabulaire. Oui, parce qu'après il y a des, des choses qui sont, des choses qui sont un peu plus technique et factuelle, donc on peut dire euh, le manque de vocabulaire c'est vrai mais je, je pense que c'est un peu plus facile à résoudre parce que euh, on dit ok alors je vais apprendre x mots x phrases etc mais quand c'est des aspects un peu plus liés à notre psychologie euh, c'est là où ça devient un peu plus, euh, plus compliqué oui comme la, le manque de confiance en soi ça c'est quelque chose d'assez euh, assez récurrent en fait, moi, j'essaie d'identifier les barrières, parce que là, ça fait, euh, ouais, ça fait 11 ans que... Bon, ça fait 20 ans que j'apprends les langues, les langues étrangères tout seul. Et on va dire que ça fait 10-11 ans que j'accompagne des personnes dans l'apprentissage des langues. Et on est tous différents, mais on peut avoir des, on, des choses qui reviennent régulièrement. Moi, en fait, une chose que, trois choses que j'ai identifiées, c'est le manque de confiance en soi, voilà, on, et on parlera aussi euh, d'une phrase qui m'a frappé en, en français quand je suis arrivé en France et Lauriane, a, elle en a déjà parlé, euh, donc je vais vous expliquer. La peur de faire des erreurs et le perfectionnisme et, et puis euh, la timidité et la peur de l'inconnu, des situations embarrassantes, des... Des blancs, des, ce moment de silence, etc. Et en fait, on peut s'imaginer que quand on parle une langue, après, on ne sait pas répondre, on ne sait pas quoi faire, etc. Euh, donc, euh, puis on va développer un petit peu ces, tous ces trois thèmes-là. Mais moi, je pense que ces trois thèmes, euh, trois obstacles qui, qui, qui reviennent plus régulièrement, moi, j'ai pu constater que c'est les trois, les trois gros, gros blocages. Voilà, je vois, mm. Tu vois, compréhension, ouais, ça aussi c'est lié un peu à cette peur de l'inconnu. Je vais faire quoi si je ne comprends pas? Qu'est-ce que je peux faire si je ne comprends pas? Est-ce euh, est que, est que l'autre personne va me comprendre? Donc, ça c'est lié à la prononciation. Donc, quelqu'un a mentionné, même plusieurs personnes ont mentionné la prononciation. Voilà. Oui, on voit que tout ce que tu as partagé, c'est ce qui ressort principalement dans le chat. Et effectivement, c'est aussi ce que... Ce que je vois, et c'est ce qu'on fait aussi, tu vois, dans le, dans le programme Marathon Anglais, c'est le, dès les premières, les premières semaines, on travaille beaucoup sur la confiance, sur les, relever des défis, sur des, des petites étapes, tu vois, des, des petits défis. Et plus on avance et plus on gagne confiance, et plus ça te permet et bien, d'aller ouvrir les portes. Comme tu dis, plusieurs petites portes pour ouvrir la grande porte. Et dès que tu as relevé des challenges, il ben, y en a toujours d'autres qui viennent parce que dans la nature a peur du vide donc il y en a toujours d'autres qui, euh, qui arrivent du coup est-ce que tu veux continuer à développer dans ces, dans ces trois dans ces trois euh, sujets oui tout à fait, tout à fait. Euh, donc une autre chose dont je me suis rendu compte c'est qu'il y avait un lien très fort entre l'apprentissage des langues et le développement personnel moi je lis beaucoup sur le développement personnel je sais que il y a certaines personnes qui ont, ont une image un peu déformée du développement personnel parce qu'il y a, en fait, il y a des livres et des livres. Il y a des livres où il y a des gourous qui, qui inventent des techniques qui sont un peu bizarres. Donc on peut penser que tout, on peut dire que le développement personnel. Euh, c'est c'est pas sérieux, il y, a, il, voilà, il y a ces choses où en fait on force, on, force un, euh, on force un peu la main en disant vous pouvez vous convaincre d'être bon, vous pouvez, etc. Moi bon, je pense que ce n'est pas ça le développement personnel, voilà, c'est comme dans tout, comme dans l'apprentissage des langues, comme dans toutes les... Dans, comme il y a des bons livres, il y a des livres qui sont, pas, sont moins bons, etc. Mais il y a toute une partie du développement personnel qui est très utile pour l'apprentissage des langues. Je, je pense par exemple à à tout ce qui est gestion du temps, à tout ce qui est gestion de la motivation et à tout ce qui est psychologie. Donc aujourd'hui, quand on a un peu euh, euh, préparé euh, la, le, le, on va dire, le programme d'aujourd'hui avec le rien, on, on s'est dit voilà, c'est quelque chose qui revient très régulièrement, c'est un peu cette partie psychologie qui est, un peu, euh, qui est un peu négligée. Donc je vais me concentrer un petit peu sur, sur ça. Et, et en fait, je vais commencer sur cette partie euh, on va dire manque de confiance en soi et euh, je vais le faire justement un, un, je, je vais ma, je vais mentionner un livre de développement personnel que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle vos zones erronées d'un auteur américain qui s'appelle Wayne Dyer donc Wayne Dyer si on veut le dire on va dire à la, à, à la française donc Wayne Dyer après, on pourra mettre les noms, et etc. Dans le, dans le chat, même, Lorraine, si tu veux, tu, tu pourras le faire. Euh, et On pourra envoyer un email après. Et en fait, ce livre, il parle de 11 blocages. Euh, donc, ce n'est pas sur l'apprentissage des langues, mais c'est en général sur les problèmes, sur les barrières psychologiques qui nous empêchent d'être heureux. Donc, il y en a, il y en a, il y en a 11 et euh, j'ai bien aimé parce que chacun peut, se... donc c'est un psychologue qui a écrit ça c'est écrit voilà d'une façon très simple, c'est vraiment quelqu'un qui semble un peu euh, un ami comme un oncle comme même un grand-père qui nous raconte euh, son expérience de vie vu avec euh, euh, bon, les, les lunettes on va dire d'un psychologue donc euh, c'est très intéressant et donc il nous explique qu'il y a plusieurs barrières qu'on a et une des barrières c'est euh, notre passé en fait, il nous explique qu'il y a des étiquettes qu'on nous a collées ou même que nous nous collons nous-mêmes et quand on va dire « moi je suis timide » ou bien euh, « moi, moi je ne suis pas extroverti, je n'arrive pas à parler avec les autres » ou encore le pire, et ça c'est une expression que j'ai retrouvée quand je suis arrivé en France, une fois, wow, voilà, j'étais là depuis quelques, quelques mois, quelqu'un m'a dit « ah non mais moi de toute façon je suis nul en anglais ». Et en fait, quand je faisais la traduction mot à mot, euh, euh, même en anglais ou en italien, je disais, je suis nul, je dis, mais il est très dur avec soi-même. Mm -hmm. c'est une expression qu'on utilise tout le temps en France. Et, et même si on peut dire, oui, mais c'est juste des mots, euh, ce qui nous explique justement euh, Wayne d'ailleurs dans ce livre, c'est qu'à force de se répéter ça, je suis nul, je suis nul, euh, on, on construit une étiquette et donc on, on se met l'étiquette de quelqu'un qui n'est pas bon à apprendre une langue, une langue étrangère. Et donc, parfois, c'est nos parents qui nous disent « Ah, lui, il n'est pas trop patient. » Donc, on, on grandit, on se dit « Oui, mais moi, en fait, moi, je ne suis pas trop patient. » Ou « Non, lui, il n'aime pas, euh, pas trop étudier. » Alors que peut-être, ce n'est pas vrai. Oh, alors, euh, et, et en fait, la, une chose très importante, c'est de se, barras, se débarrasser de ces étiquettes-là et parce qu'on voit qu'on arrive à se débarrasser de tout ça, on peut se débarrasser du passé. Voilà, parce que voilà, je ne veux pas dire qu'il faut. Par exemple, un exemple de mauvais développement perso. De se dire Ah non, moi je suis bon en langue et si on dit ça, on va, se, on va, on va y arriver. Non, ce n'est pas vrai parce qu'il ne suffit pas juste de le dire. Voilà. Je suis bon, on ne va pas s'autoconvaincre. En fait, ce que je veux dire, c'est. Ce n'est pas juste de changer une étiquette ou de changer un, un mot. C'est juste de ne pas partir avec quelque chose de négatif. C'est comme quand, par exemple, moi, quand je travaille avec d'autres personnes, j'essaie toujours d'avoir, de, de, de faire des critiques qui sont constructives. constructives parce que ça ne sert à rien de dire, ah, t'as mal fait, là, il faut... J'essaie toujours de, de, de trouver le positif et de dire comment on peut s'améliorer. Donc, si moi je le fais avec les autres et je suis sûr que beaucoup de, de personnes là qui, ne, qui, qui sont avec nous donc beaucoup d'entre vous sont très attentifs quand il faut critiquer quelqu'un oh moi bon, j'essaie quand même de le dire avec des mots qui sont justes j'essaie de, de, quand même d'être constructif mais pourquoi avec nous-mêmes on ne doit pas être aussi gentil on doit être si négatif etc il faut être constructif aussi avec euh, nous-mêmes oui certes il y a des personnes qui ont, ont des difficultés en plus comme dans mon cas parce que moi en fait si, euh, c'est vrai là j'ai appris plusieurs, plusieurs langues, mais, plusieurs langues, mais, plusieurs langues, pardon. mais je pense qu'à à la base, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement doué pour les accents, pour euh, entendre les sons, etc. Même si j'aime bien, bon, bon, bien la musique, mais apparemment il n'y a pas un lien si fort entre le fait d'avoir une bonne oreille musicale et l'oreille pour les langues. Moi, ça, pour moi c'est très difficile. Par exemple, on, on a dû m'expliquer en français beaucoup de fois, la différence entre les sons a n, a -I -N parce que moi, pendant deux ans, j'entendais toujours la même chose. En fait, quand on me disait des, des mots avec a et a pour moi, c'était exactement la même chose. Il je disais, non, mais regarde, il y a une différence. Donc, euh, pour dire, voilà, c est, c est, c est, c est, je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés, mais après, il faut euh, rester toujours dans une démarche constructive. Donc, première chose, voilà, se libérer du, des étiquettes du passé. Toujours dans cette, dans cette même réflexion, c'est se libérer du passé, parce que c'est vrai que parfois, c'est les échecs. Donc, moi, en fait, je disais qu'à un moment donné, j'ai dit non, là, je dois prendre le français, je dois aller étudier en France, c'est important pour moi. J'aurais pu me dire, mais si je n'ai pas appris l'anglais pendant 12 ans, comment je vais y arriver tout seul en 5 mois C'est impossible, en fait. Là, je vais faire un truc impossible, je vais renoncer, je ne vais pas partir, et donc, j'essaierai à passer. De, j'essaierai passé à côté de plein de choses que j'ai vécues parce qu'après ça s'est enchaîné hein, donc pour les langues mais aussi pour les, pour les langues, pour les voyages, les rencontres, etc. Donc il faut essayer de, voilà, de se débarrasser du de, de passé et se dire, euh, là il y a un autre auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jim Rohn qui euh, toujours un auteur américain qui dit il, il, si, on est, si si dans le passé on n'a pas pu faire une chose, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, on va pas y arriver dans le, dans le futur. On peut avoir cette impression, euh, surtout quand on a vécu des expériences un peu négatives, mais c'est pas, en fait, je pense qu'il faut changer la formule peut-être. Il faut essayer des nouvelles choses parce que. Il faut pas se dire non, c'est moi le problème. En fait, moi, j'avais découvert que c'était plutôt la méthodologie euh, et l'approche la, qu'on utilise à l'école en Italie qui n'était pas pour moi. Moi, je pense que j'aurais dû utiliser quelque chose d'un peu plus fun, euh, quelque chose d'un peu plus basé sur l'oral, parce que mon objectif c'était de parler. Mon objectif, mon rêve, c'était de voyager, de parler avec les gens. une chose que j'ai fait aujourd'hui. Et par contre, j'avais donc j'étais arrivé au point où je détestais l'anglais, alors que maintenant, c'est entre mes langues préférées. Parce que mais à l'époque, j'étais convaincu qu'il y avait les gens qui sont bons en langue. Donc, j'ai dit, ah, j'aurais bien voulu être comme cette personne qui arrive à parler les langues, etc. Et les gens comme moi, donc les gens qui jamais auraient pu parler une langue et pour lesquels c'était compliqué. Donc voilà, juste pour conclure cette, part, conclure cette partie, vraiment ce débarrasser du passé, des étiquettes, je, ne plus dire je suis nul la langue s'il vous plaît parce que franchement, c'est une phrase qui, qui est, je pense, est trop, trop négative. On peut dire même à la limite, oui, je ne suis pas trop doué, je ne suis pas, mais nul, c'est comme dire, voilà, c'est qu'on ne va jamais y arriver. Voilà, et ce n'est pas, pas vrai parce que, moi je le dis toujours, si, si quelqu'un comme moi a pu le faire, parce qu'au voilà, début c'était difficile, j'ai commencé… J'ai commencé un petit peu, euh, un petit peu tard, et, euh, et voilà, j'ai pas des facilités. N'importe, euh, n'importe qui peut, peut y arriver. Voilà, c'est vraiment à la portée de, de tout le monde. Et on va parler un peu aussi quand on regarde aux autres, aux gens qui ont eu, on va dire, du succès dans un domaine. La bonne façon de, de regarder à leur succès. Voilà, parce qu'il y a deux façons de regarder à ça. Et comment faire En fait, comment s'en inspirer sans tomber dans le piège de dire. Oui, non, là, c'est quelque chose que lui, il peut faire. Moi, je ne peux pas le faire. Voilà. Moi, je ne crois pas du tout en ça. Je pense qu'on a une puissance énorme hein, euh, dedans de nous. C'est pour ça que je lis beaucoup sur le développement personnel. Parce que ce que euh, le développement personnel m'a appris, c'est qu'on a un pouvoir vraiment, on va dire, presque illimité. On peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut se, se donner les moyens. Bah, bien entendu, voilà, si on veut les, les choses comme ça, ça ne va, ça va jamais arriver parce qu'il faut faire des efforts. Voilà. Il n'y a pas de secret. Euh, c'est comme ça voilà donc ça c'était un peu euh, ce que je voulais voir comme première, euh, première chose, voilà en fait ces phrases, ces étiquettes euh, euh, ce rapport un peu euh, passant avec le passé font euh, ils vont un peu auto-saboter saboter notre apprentissage donc déjà au départ on part avec, euh, avec un handicap parce qu'on euh, y va on commence à apprendre mais on n'y croit pas vraiment et donc si on n'y croit pas vraiment, moi je ne vois pas comment on peut on peut y arriver ou quand même on va stagner au moment donné parce que dire voilà, ça c'est le, le, le max que je peux atteindre en termes de, de niveau, etc voilà et euh, donc un autre point que je voulais aborder c'est un peu euh, cette euh, peur de l'inconnu donc c'est le numéro 2 je regarde un peu mes notes parce que je, je, tends, je veux être un peu euh, je veux partager le max de, de, de, de valeurs de contenu aujourd'hui pas de soucis euh... Lucas m'a confié qu'il était très bavard il est en fait c'est le syndrome des, des passionnés vous savez on peut <rire> oui, tous vrai. les sens. et du coup lucas m'a dit pour bon, pas que ça dure trois heures je vais essayer de garder bien mes notes synthétiques donc pas de soucis lucas on te, on te valide le fait que tu puisses regarder des de notes ok et oui donc un autre euh, un autre obstacle qu'on rencontre très souvent c'est euh, cette peur de, de l'inconnu là c'est encore euh, dans le même livre ronné euh, donc ce psychologue américain il nous parle un peu de de la peur de l'inconnu qu'en fait euh, L'être humain n'aime pas être dans des situations qu'il connaît pas trop. Voilà, il aime anticiper, il aime préparer. Peut-être c'est lié aussi un peu à notre évolution où il fallait quand même bien préparer parce que sinon on pourrait se retrouver dans des situations très très difficiles. Et, et, et donc cette peur de l'inconnu, elle est liée aussi à, à l'éducation qu'on qu reçoit et qu'on a reçu. Moi c'est mon cas. À l'école et mes parents en fait ils m'ont un peu transmis euh, le message que je ne devais pas faillir. En fait, ils me disaient, voilà, ma, ma prof d'anglais, elle me corrigeait tout de suite. Et moi, je n'arrivais jamais à terminer une phrase. Bon, moi, je ne parlais pas trop, mais parfois, en fait, c'est qu'on fait... La seule occasion que j'avais de parler, c'est euh, ⁇ Raconte-moi la vie de Shakespeare, qu'est-ce qu'il a fait quoi, etc. ⁇ Donc, c'était ma seule façon. J'ai dit, oh, bon, au moins là, je peux parler un peu. Mais dès que je me trompais, voilà, un petit S, ou la phrase qui n'était pas bien, euh, voilà, il n'y avait pas le, le bon verbe au bon moment, etc. Euh, en fait, ma prof, elle m'a corrigé tout de suite. Et je trouve ça un peu malsain. Et en fait, bon, je pense qu'elle voulait bien faire ça. Moi, j'ai je, je, beaucoup d'estime pour les enseignants et pour les professeurs, et pour les professeurs de langue, etc. Je, donc, je pense que ça partait de bonne intention. Mais encore une fois, quand... En fait, il n'y avait pas une analyse, une analyse psychologique derrière euh, et en fait, elle aurait pu penser mais si moi je le corrige tout le temps, s'il va avoir cette impression que euh, faute égale mal, en fait, que les fautes c'est vraiment mal, en fait, il va avoir peur de parler. Et En fait, c'est comme ça, Au moment donné, je ne parlais plus parce que je disais de toute façon, je vais parler, je vais faire des fautes, elle va me corriger tout le temps. En fait, il vaut mieux que je dise le minimum indispensable, je vais faire des phrases très courtes, je ne vais pas trop parler. Et en fait, j'ai commencé à avoir cette peur de faire, euh, de faire des fautes. Et, et je trouve que c'est hyper négatif. Euh, et aussi, euh, les, nos parents, parfois, moi, c'était mon cas, il y avait cette impression. On, et euh, justement, Wayne Dyer, il en parle beaucoup dans ce livre. Euh, on, nous, on, on nous communique un peu ce message, que si on va faillir, c'est mal. Et alors que, euh, donc, on peut reprocher beaucoup de choses aux Américains, hein, parce que parfois ils sont un peu trop borderline dans leur message, surtout quand on parle de motivation, développement développe personnel, etc. Mais moi, il y, a, il y a des choses qui, quand même, c'est des petits trésors. Et ce message, en fait, que. Quand on va, quand on va se tromper, quand on va, quand on va avoir un insuccès, en fait, on peut l'utiliser pour partir de l'avant et pour s'améliorer, etc. Donc, en fait, ils disent toujours que le failure is a success, non? Le, la faillite, ça peut être un, un gros succès. Et, et c'est vrai parce que tout dépend de comment on va interpréter en, en quelque chose qui, que, quelque chose qui va nous, nous arriver. On peut euh, voilà, être triste et dire, non, mais je ne vais plus parler, par exemple, parce que j'ai fait des fautes, il m'a fait une mauvaise remarque, etc. Ou on peut se dire, euh, je vais utiliser ça pour, pour m'améliorer. Et pour les fautes, en fait, c'est ce que j'ai découvert euh, plus tard pas trop tard parce que heureusement j'ai pu me rattraper c'est qu'en fait les fautes sont un, sont, un, sont un outil extraordinaire pour progresser pour s'améliorer et qu'en fait c'est pas vrai que la faillite ou la, les fautes toutes ces choses, les erreurs c'est quelque chose de négatif c'est quelque chose d'indispensable parce que si on ne va pas se tromper si on ne va pas faire des fautes on ne pourra pas euh, on pourra pas s'améliorer voilà il y a, et, et surtout à l'oral parce que au moins à l'écrit euh, il y a un peu moins de on va dire on euh, peut un, un peu moins de danger parce que voilà il y a des correcteurs ou même c'est pas on, on peut trouver des façons de corriger mais euh, à l'oral euh, comme c'est en fait l'apprentissage d'une langue c'est un peu c'est une compétence c'est pas une connaissance donc c'est pas quand on doit apprendre donc on peut reproduire ce qu'on a appris, ça peut être un peu plus facile. Là c'est plutôt quand on apprend un sport, quand on doit apprendre à pratiquer quelque chose, c'est avec la pratique et cette pratique ça passe par, par les erreurs. Et en fait quand on commence à faire des fautes, euh, surtout quand on... Moi j'aime bien par exemple m'enregistrer parfois quand je parle avec euh, des tuteurs, je demande si je peux, enregistrer, si je peux enregistrer au moins l'audio. Parce qu'après, je vais réécouter et je vais analyser si j'ai fait des fautes, les corrections que la, la personne a pu me faire. Et ça m'aide, en fait, à, à progresser. Et, et ça, je pense, euh, parfois on me demande, mais comment tu as fait apprendre plusieurs langues, voilà, est-ce est que c'est quelque chose de particulier que tu as fait, etc. Bon, je pense que c'est beaucoup de, de briques, beaucoup de choses qui ont fait que j'ai pu les, les apprendre. Mais euh, je pense que cette dimension psychologique où, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je dois... Voilà, je dois m'en ficher des fautes. Et oui, et quoi, s'il me corrige, hein, même je dois rigoler avec la personne. Si en fait la personne va me corriger, va même, ça, ça m'est arrivé eh, très peu parce que bon, moi je trouvais la, en France beaucoup de bienveillance, ce mot qu'on a du mal à traduire dans d'autres langues, mais beaucoup de bienveillance. Bon, peut-être aussi parce que j'ai un accent italien, donc il y a quand même un rapport très très, très d'amitié entre les deux entre les Italiens et les Français mais j'ai toujours trouvé des corrections euh, comment corriger mais de façon euh, voilà, saine, bienveillante Bien sûr, quelquefois on s'est moqué de moi, voilà, on m'imitait avec mon accent, avec les mains, etc. Mais moi j'ai trouvé toujours, j'ai dit c'est plus malin si je vais rire avec la personne, on va partager ça, on va devenir peut-être amis. Et, bah, et en fait elle ne va pas voir que moi je, je, le, prends, je le prends négativement. Et j'avais toujours cette phrase parce qu'elle disait ah, excuse-moi si je te corrige. Je disais non, non, mais corrige-moi, franchement je suis content quand tu, tu me corriges et, et c'est la seule façon, façon d'avancer. Et il faut se dire toujours ça, il faut toujours avoir, avoir ça en tête euh, surtout parce que parfois j'ai l'impression que nous nous autorisons des fautes dans notre langue maternelle moi je reçois beaucoup de mails en français où je me rends compte qu'il y a des fautes et donc on, est, on dit je peux faire des fautes en français mais après on parle en anglais ou en espagnol dans une autre langue on veut être parfait mais franchement on peut pas être parfait parce que c'est -ce une bien? autre langue ça va, jamais, ça, ça va jamais. Moi, en fait, j'ai vécu en France dix euh, ans, mais voilà, c'est vrai que ça ne ça ça, ça sera jamais comme ma langue maternelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui je dois écrire quelque chose, bon, un email, j'ai pas de souci, etc. Mais par exemple, si je dois écrire un livre, si je dois écrire quelque chose un peu plus de créatif. Je vais toujours préférer ma langue maternelle parce que la ouais, langue maternelle, c'est comme ma mère. Donc, c'est quelque chose d'intime et que je, je, ça ne pourra jamais être remplacé. Même si je me sens très proche, euh, voilà, j'adore la langue française, la culture française, etc. Mais il y a toujours ça. Donc, il faut quand même se dire qu'on voilà, va toujours progresser et que même dans notre langue maternelle, on a des choses à apprendre et que les fautes font partie du processus d'apprentissage et que voilà il faut les... il faut relativiser franchement il faut toujours relativiser les, les enjeux je, je vais en parler euh, quand on va parler un peu de ces situations embarrassantes ou de, de, de la peur d'être jugé il faut tout relativiser parce que c'est pas il n'y a pas de mort d'homme comme on dit a, on n'aura jamais des de, de situations euh, voilà, euh, tellement compliquées qu'on pourra pas on pourra pas gérer. Voilà. Donc, euh, voilà. C'est un premier message, c'est de, de dire, euh, même si on a été un peu formaté à l'école euh, mm -hmm. et euh, peut-être si euh, nos parents nous corrigeaient un peu trop, même quand on se trompait dans notre langue maternelle, euh, sortir de, cette, de sortir un peu de ce blocage où les fautes c'est mal. Non, les fautes c'est, en fait, c'est pour les langues étrangères c'est bien, il faut, il faut se tromper sinon on ne va jamais progresser et de toute façon on en fera toujours même quand on va avoir un niveau B2, C1, un niveau très élevé une petite faute par-ci et par-là on pourra, on pourra toujours euh, ouais, c'est normal voilà. et c'est euh, en fait quand on fera cette faute, on pourra progresser au moment donné, euh, peut-être on en fera vraiment très peu ou très rarement etc., mais sinon c'est normal voilà mais oui, mais c'est super Lucas que tu partages, parce qu'il y, y, y a eu beaucoup de choses, mais les deux choses que, que je retiens, c'est que déjà la première chose, c'est qu'on est qu ait notre propre limite. Vous voyez, on se bloque, on s'empêche, euh, tout ça parce qu'on se met des étiquettes. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme tu dis, on, on, on dramatise en fait. On a tellement peur, on est tellement formaté qu'on imagine des situations qui finalement n'existent pas. Euh, et que euh, si on décide, après c'est encore une fois c'est un choix, euh, ça nous est propre c'est d'être conscient de ça, de dire bon, mais, écoute, je vais faire des erreurs, ça fait partie du process, je l'accepte et je vais en rire et ça sera beaucoup plus fluide autant pour vous que pour les autres et euh, vous avancerez avec, euh, avec plus de plaisir quoi. donc euh, c'est top que tu partages tout ça et effectivement et du coup y a, ça m'a fait penser à une chose que, sur laquelle je voulais rebondir c'est que souvent euh, quand je vois euh, j'ai été comme ça aussi au début et le cas aussi j'imagine c'est que quand on voulait parler ou faire des exercices, on le faisait toujours dans l'objectif d'avoir zéro faute. On se disait, ah, euh, la feuille va revenir, il n'y aura pas de rouge, il y aura rien, ça va être nickel, je suis sûr de moi, ça revient, vous voyez du rouge partout. Vous dites, oh là là Et là, ça vous fait descendre d'un étage, ça vous fait descendre en énergie. Alors qu'en fait, l'objectif à la base, c'est quand vous le faites, c'est justement, c'est d'avoir des erreurs, d'accepter, vous savez qu'il y en a, et vous dire ok, donc là, je le sais. La prochaine fois, je ne referai pas l'erreur. Et c'est vraiment ce switch qu'il faut essayer de faire. Euh, par rapport aux erreurs, je veux dire que ces erreurs sont faites pour vous faire progresser. Ah, on ne t'entend plus, Lucas. Attends, je te remettre ton micro. Tac, c'est bon. Ok, pas... non, pardon, je me suis mis sur mute. <rire> mais je ne savais pas que je ne pouvais pas revenir en arrière. <rire> euh, ok, euh, oui, non, tout à fait. C'est euh, un peu les messages, les messages clés que je voulais euh, communiquer sur cette, euh, sur cette partie. Euh, ok, donc je, je vais continuer sur un autre euh, un autre blocage euh, et donc c'est uh, cette partie qui est liée à la confiance en, la confiance en soi. Voilà, c'est une autre uh, dimension et barrière psychologique très importante. J'en ai un peu parlé tout à l'heure euh, parce que euh, moi, j'étais un peu parmi les gens qui, qui, qui se disaient, voilà, il y a les gens qui sont, sont doués, ils peuvent apprendre une langue. J'ai regardé ces personnes avec beaucoup d'admiration. À l'époque, c'était juste qu'ils parlaient bien anglais. Hein. Pour moi, quelqu'un qui parlait bien anglais, euh, j'avais voilà, un cousin qui parlait bien anglais ou une tante, voilà, parce qu'elle travaillait pour l'OTAN euh, à Naples. Et quand j'entendais je, qu'elle parlait bien anglais, pour moi, c'était un mythe. Je disais, mais comment elle l'a fait Moi, je ne vais jamais y arriver. Je pense qu'elle a eu un don. Elle avait vécu un petit peu… Euh, bon, elle travaillait beaucoup avec les Américains. Donc, je disais, ça doit être ça. Et donc, à force, j'avais moins de confiance en moi. Je disais, mais moi, je ne vais pas trop y arriver, etc. Et, euh, et encore une fois, c'est un peu euh, les lectures qui m'ont aidé. À, les lectures et la pratique qui m'ont aidé à dépasser ça et donc là un, il y a un autre auteur américain que je voudrais mentionner il s'appelle Brian, Brian Tracy qui a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir de la confiance en soi hier je suis allé un peu voir comment ça a été traduit en, en français donc le pouvoir de la confiance en soi et je pense qu'il fait, lui il n'est pas un psychologue c'est plutôt un, gestion, un expert de gestion du temps, gestion du temps oui, de, de productivité et de développement personnel et par contre, il fait un super boulot euh, au niveau de l'analyse des déblocages et des peurs qu'on a. Il, il se dit pourquoi on n'a on a, on a pas assez de confiance en nous, pourquoi il y a ces barrières qui, qui nous bloquent. Et donc, il analyse une série de, de, de, de causes, etc. Et moi, j'ai trouvé que ça s'applique très bien euh, à l'apprentissage des langues étrangères. Par exemple, alors, il y a une des choses qu'il dit, euh, c'est euh, quand on manque de confiance, c'est parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort. Et c'est lié un peu à la peur de l'inconnu dont euh, Wayne Dyer nous, nous parlait, que j'ai mentionné, c'est qu'on n'aime pas trop être dans des situations où c on ne sait pas à quoi s'attendre, et c'est difficile, etc. Et c'est vrai quand on se dit je dois, je dois aller à l'étranger et je dois parler dans une autre langue, en fait, il faut sortir dans la zone de confort, parce que le, le, le, le truc plus simple, ça serait de trouver quelqu'un qui parle français et de pouvoir échanger avec lui. Et, et, mais c'est seulement en sortant de cette zone de confort qu'en fait, on peut s'améliorer, on peut progresser. Et, et donc, c'est la première cause. Et donc, si c'est ça, si, en fait, l'idée, c'est… Euh, si on a ce blocage, si vous avez ce type de blocage, si vous n'arrivez pas à si, si vous n'avez pas ce problème, tant mieux, c'est mieux parce que vous, vous pouvez progresser beaucoup plus rapidement. Mais si vous avez euh, ce blocage et surtout à l'oral, vous n'arrivez pas à parler, je pense que la première chose, c'est d'analyser pourquoi j'ai ce blocage. C'est pour ça que peut-être vous allez vous reconnaître d'un... Dans une ou plusieurs des barrières que je vais évoquer. Donc, peur de sortir de la zone de confort. Et là, en fait, il faut se dire si je ne si si vais pas sortir de ma zone de confort, je ne vais jamais y arriver. Voilà. Et si vous êtes vraiment motivé et vous voulez euh, progresser, c'est la chose à faire. Donc, au moment donné, euh, ça veut dire quoi sortir de la zone de confort euh, pour quelqu'un qui apprend une langue C'est au moment donné de parler. De parler. Si vous ne voulez pas avec un natif, parce que peut-être ça peut vous effrayer on peut y aller par étapes et on sort un petit peu de la zone de confort et on parle avec peut-être un, un autre francophone qui, par qui est en train d'apprendre l'anglais ou quelqu'un, euh, voilà un autre européen qui, a qui apprend la langue donc en sachant que ce n'est pas votre langue maternelle peut-être que vous vous sentez plus, euh, plus à l'aise encore la peur de ne pas être euh, à l'auteur et ça c'est au fait que peut-être euh, à force on va se convaincre euh, ouais, qu'on est les langues, ce n'est pas pour nous, qu'il faut avoir un certain niveau d'intelligence, un certain niveau de flexibilité euh, au niveau de l'apprentissage. J'ai vu tout à l'heure un commentaire, quelqu'un qui disait eh, « Moi, j'ai appris un peu trop tard, vers les 60 ans, donc peut-être parce qu'on euh, s'est dit non, mais moi, c'est un peu trop tard pour moi, etc. Et, » et, et puis, et, et donc déjà ça, voilà, il faut… Euh, je sais que ça peut… Parfois, c'est difficile à croire, mais… Là, en fait, comme j'ai beaucoup d'expérience, mais pas juste mon expérience en fait, euh, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, si on parle de la barrière de l'âge, qui commencent à apprendre les langues euh, après euh, 50, après 60 ans. Pourquoi Parce qu'on a un peu plus de temps, on est arrivé à un point de la carrière, de la carrière où on peut, hein, puis voilà, il y a la retraite, etc. Et moi, j'ai vu vraiment beaucoup de résultats euh, avec les personnes qui, voilà, qui est un peu en hein, voilà, à partir de cet âge-là, et donc j'ai vu que pour n'importe quelle personne, euh, euh, voilà toutes les nationalités, tous les pays confondus, etc., on peut vraiment y arriver. Donc, euh, je sais que ça peut sembler des mots, mais uh, croyez-moi, on, on peut vraiment y arriver. J'ai assisté à, à, à beaucoup de succès, et c'est juste quoi là, il faut, il faut arriver à dépasser uh, ces blocages-là. Encore une autre peur qui est très commune, et là on rentre un peu plus dans le concret, j'aime bien quand on ne reste pas sur des choses que j'ai raconte, mais des choses que peut-être vous pouvez visualiser, c'est la peur des conséquences. Et ça j'ai vu que c'est quelque chose de très euh, récurrent, parce que moi j'ai questionné, j'ai challengé les gens, je disais, mais en fait, au fait, tu as peur de quoi? C'est quoi qui va arriver si jamais l'autre personne ne va pas comprendre? Si jamais, au moment donné, tu ne sais pas quoi dire? Euh, s'il y a ce blanc, oui mais c'est embarrassant, je ne sais pas quoi dire, je, je, vais, je vais avoir l'air stupide ça c'est quelque chose qui, qui, qui, qui est en fait évoqué très constamment parce que, en fait dans notre langue maternelle on peut faire des belles phrases, on peut bien expliquer notre pensée on peut donner tout ce qu'on a dedans, on peut transférer notre pensée et on peut l'exprimer avec des mots de façon plus simple Forcément, quand on commence à apprendre une langue étrangère, nos phrases sont un peu plus simples. Parfois, on est frustré parce qu'on n'arrive pas à dire les choses avec les nuances, avec toute, avec oui, toute le spectre énorme du, des possibilités qu'une langue peut nous offrir. Et donc, on a on a cette peur là. Et donc. Par rapport à, à la peur des conséquences, je pense qu'en fait, il faut relativiser les enjeux. Il n'y a rien de négatif ou de vraiment d'embarrassant de, de, qui peut nous arriver. En fait, très, très souvent, ça suffit de s'armer de quelques phrases. Moi, j'aime bien d'avoir de, des phrases un peu euh, SOS euh, et se dire, voilà, si, si en fait, la personne ne va pas me comprendre, euh, peut-être moi, je vais reformuler. Euh, si moi, je ne vais pas comprendre l'autre personne, parce que ça, c'est la… la la grosse peur qu'on peut avoir, il va parler trop vite, etc. En fait, il suffit d'avoir 4-5 phrases SOS et se dire voilà, est-ce que tu peux répéter Donc, la personne, en fait, va comprendre que peut-être elle doit baisser son niveau parce que peut-être c'est sa langue maternelle, elle a, elle a utilisé des mots, elle a parlé trop rapidement. En fait, sans même pas dire est-ce que tu peux parler un peu plus lentement, la personne va changer les mots, va faire une périphrase, va parler d'une façon un peu différente et va parler un peu plus doucement. Et on va comprendre. Et là, encore une fois, la confiance en nous, on dit « Ah, okay, là, j'ai compris. Euh, » Ou encore, demander de répéter, de parler plus doucement, etc. Euh, il y a encore cette, la peur du jugement. Non? Je disais la peur de sembler stupide. Euh, ou pas assez intelligent. Mais franchement, à part de… Oui, on peut tomber sur quelqu'un de vraiment stupide, mais je pense qu'il ne faut pas perdre le temps. j'ai dit toujours, si vous, si vous cherchez des des partenaires linguistiques et vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas dans un esprit constructif, qui est quelqu'un vraiment de négatif. Franchement, ça m'est arrivé une seule fois et j'ai dû faire 200, 300 échanges linguistiques voilà, pendant, pendant voilà, toutes cette, ces années d'apprentissage des, des langues. La plupart des gens sont, vraiment, sont très bienveillants et sont plutôt dans l'admiration. Moi, par exemple, je, je trouve que les anglophones, euh, euh, parfois on tombe sur des personnes oui, qui disent Voilà, je ne comprends pas trop parce que si on n'a pas le bon accent et ça peut arriver, mais la plupart se disent ben moi en fait je parle anglais, je n'ai jamais appris aucune langue euh, ils, ont, ils ont plutôt une admiration pour quelqu'un qui fait l'effort d'apprendre leur langue et, et moi je suis tombé plutôt sur des personnes comme ça, je pense que c'était pas en chance, c'est juste que oui la plupart des personnes sont comme ça, sont plutôt dans, dans un esprit positif, ils vont se dire mais le pauvre en fait, la pauvre elle, elle est en train, il est en train de faire l'effort de parler ma langue donc je vais essayer plutôt de l'aider et surtout que vous avez un but, euh, oui un but comment de, de, de parler, de communiquer, d'échanger donc c'est même l'intérêt de l'autre personne de vous aider donc je, là, je, je vais encore une fois rassurer, il n'y a rien de, de, de si négatif qui, qui, peut, qui peut arriver et il faut relativiser les enjeux. Il y a, et je, personne ne va penser que, parce que, vous, euh, euh, que quand vous avez des difficultés à exprimer votre pensée, en fait, c'est votre pensée qui est limitée, que vous êtes peu, peu intelligent. Non, ce n'est pas votre langue, c'est normal, vous ne pouvez pas avoir la, la richesse d'expression de, de, de, qu'on qu peut avoir dans notre langue dans, dans une autre langue et, et puis voilà il y a d'autres barrières qui, qui, barrières qui sont un peu plus difficiles comme la timidité et là on pourrait en parler pendant des heures et je ne suis pas non plus le, le mieux placé pour en parler parce que la timidité c'est vraiment plutôt un trait de, de notre caractère et donc là je pense qu'il n'y a pas de formule magique euh, encore une fois, il faut relativiser les enjeux. Il faut se dire que si vous voulez euh, y arriver, il faut dépasser cette timidité. Et, euh, on peut travailler sur soi-même. Encore une fois, essayer de, de se dire, oh, moi, si je veux y arriver, je dois quand même me forcer, je dois sortir de ma zone de confort. Et il y a ce trait de mon caractère. Euh, qui qui, qui peut-être ça, ça, ça peut même nous plaire d'être timide, d'être plutôt introverti etc mais il y a dans certaines occasions il faut s'efforcer d'être un peu différent parce que encore une fois avec les langues malheureusement oui la timidité ça peut être un obstacle mais on peut un peu on peut le on peut dépasser tout ça et bien voilà il n'y a, a pas de, de gros soucis à le, à le faire euh, surtout pendant des moments moments limités. Parce que je pense encore une fois, il ne faut pas, parfois je, je trouve des conseils où on dit « Non, mais vous, en fait, vous êtes timide, vous allez vous transformer dans quelqu'un quelqu de super extroverti, vous verrez, etc. » Je pense qu'il ne faut, faut pas exagérer. Il faut un peu aussi apprendre à se connaître. Euh, voilà, s'il si, si y a des traits de notre caractère qui nous sont propres, les accepter. Mais c'est-à-dire il y a des moments, des moments de ma journée où il y a pour cet, pour cet objectif, en fait, il y a une heure par jour, par semaine, où je dois en fait dépasser tout ça, je ne dois pas être timide, je dois aller plutôt, je dois essayer, voilà, de, de toute façon je dois parler, je serai toujours timide dans ma façon de parler, etc. Mais au moins j'ai fait l'effort et au moins ça me fera progresser. Et, et voilà, ça c'est encore une autre barrière dont, dont, je, voulais, dont je voulais parler. Et... et et puis il y avait un autre, je pense un dernier, un dernier point que je voulais aborder et j'en ai un peu parlé euh, tout à l'heure, euh, c'est la, la bonne façon de regarder à quelqu'un qui, euh, qui qui a pu atteindre les résultats que que nous voulons atteindre. Euh, moi en fait je me souviens quand j'étais petit j'ai commencé à, à étudier un peu des musiques par exemple quand je voyais les gens qui, qui avaient un super niveau et jouaient, le piano, jouaient du piano de façon magnifique, etc. J'avais à côté de moi des, des amis qui avaient un peu un esprit négatif et disaient « Ouais, mais jamais tu vas y arriver parce que voilà, je sais pas combien d'années il a étudié, etc. Et » Et moi, par contre, j'ai toujours essayé de, de regarder ça avec une admiration et en essayant de, de comprendre ce qu'il avait fait pour arriver à ce résultat là donc j'ai posé des questions mais en fait ça fait combien d'années que tu dis la musique quelle méthode tu as suivi etc et en fait plus tard en fait, cette approche ça m'a servi pour, pour l'apprentissage des, la des langues et je l'ai même retrouvé dans, dans des livres donc là il y a un autre auteur qui encore une fois il, il parfois il a une réputation un peu négative s'appelle Tony Robbins donc Anthony Robbins euh, parfois il y a il y a des personnes qui parlent un peu mal de lui parce que parfois il tombe un peu dans des, des excès à l'américaine à, à où il exagère un peu il faut se convaincre on est les meilleurs du monde etc mais je pense que dans chaque livre et dans chaque auteur il y a des choses qui sont bon, bon à apprendre et lui je pense qu'il a une démarche qui est très sincère et il partage des techniques qui à mon avis sont, sont utiles par exemple il, il parle d'une technique qui s'appelle le modeling donc modeling donc c'est en fait Prendre un modèle, quelqu'un, euh, mais d'une façon positive. Et c'est lié à, un peu à cet exemple de la musique que j'ai fait. Euh, moi, en fait, quand j'ai commencé à apprendre les langues, donc j'avais, bon, ma, ma référence, c'était ma tante. Elle travaillait à l'automne et elle, mon père me disait toujours, euh, de toute façon, euh, ta tante, elle parle anglais super bien, Etc. Et, et en fait, euh, au moment donné, je me suis rendu compte que je tombais dans, le, dans, dans ce piège-là de me dire « Non, mais en fait, elle a quelques, elle a, elle a quelques secrets. Elle a peut-être une capacité un peu innée. » Et mon père aussi me le disait. « Non, mais elle a, elle a toujours eu une facilité, de toute façon, etc. Et, » euh, Et en fait, je pense que j'ai regardé à ce modèle-là d'une façon… Euh, Erroné. Voilà, c'était pas la, bon, la, la, la, la bonne façon de, de regarder. Et on peut avoir cette tendance-là par rapport à, aux polyglottes. Vous savez, aujourd'hui, en fait, il y a cette explosion sur Internet. Avec, en fait, quand j'ai commencé à apprendre la langue, il n'y en avait pas énormément. Euh, mais aujourd'hui, euh, il suffit de taper sur YouTube euh, polyglotte parle X langue, euh, etc. Et on tombe sur beaucoup, euh, beaucoup de vidéos où a uh, des personnes qui parlent 3, 5, 10, 20 langues. Il y a Steve Kaufman, par exemple, c'est un polyglotte, euh, euh, on va dire le papa des polyglottes, parce qu'il a, il a commencé il y a beaucoup d'années. Et il parle 20 langues. Donc on peut vraiment se. En fait, on peut avoir la. On regarde une vidéo comme ça et on peut se décourager. On va dire, mais moi je vais jamais y arriver. Le mec il est ingénieur. Voilà, je vais, je vais arrêter. Je pense que c'est pas la bonne façon de, de, de regarder. En fait, dans ce process, dans ce, dans cette technique qui s'appelle le modeling, on va appliquer, on va mettre en pratique une phrase qu'on répète beaucoup, que les, les Américains répètent beaucoup. C'est en fait, focus on the, on the process and not on the outcome. So, donc, il faut se focaliser sur le process et pas sur le résultat. C'est un peu quand... C'est en fait quand on voit quelqu'un qui, qui, qui a des résultats qui sont incroyables, par exemple, quelqu'un qui parle, on va dire, cinq langues, langues étrangères, en fait, on va se focaliser sur le résultat. et On va dire, waouh, il parle six langues étrangères, cinq, six langues, langues étrangères. Je pense, en fait, et on commence à trouver des, des, des, des explications, on va dire, il est un génie, il est doué, de toute façon pour lui c'est facile, il connaît quelques secrets que je ne connais pas, etc. Et en fait, on, on, on oublie qu'il y a un process derrière. Et, et en fait, moi, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis polyglottes, des gens qui, qui apprennent les langues comme moi, l'Oriane, mais j'en connais, connais pas mal, même, dans le, même à l'international. Et en fait, quand on parle avec eux, Bon, déjà, je me suis rendu compte que c'est des personnes normales, c'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un qui, on se dit, ouais, il est super intelligent, il est, il est vraiment, assez, on se dit brilliant, il est vraiment, voilà, il a quelque chose. Mais on en trouve énormément qui sont dans la moyenne et parfois on trouve même des personnes qui, au niveau social, au niveau… Euh, même des choses qu'ils disent, ce n'est pas du tout intéressant, Et donc on se dit bon, bon finalement, en fait c'est comme dans la vie, on, a, on rencontre des personnes sympas, antipathiques, intelligentes ou qui partagent, après intéressant, peut-être que ce n'est pas intéressant pour moi, ça peut être intéressant pour une autre personne, mais oh, moi j'ai trouvé de la normalité et en parlant avec, avec eux, je me suis rendu compte qu'il y avait un process derrière et, et il y en a euh, voilà qui, qui arrive à parler les langues même sans accent, sans, sans, vraiment d'une façon presque, je ne veux pas dire parfaite, mais, etc. Mais quand il m'a expliqué sa routine, j'ai dit mais oui, mais d'un côté c'est normal. En fait c'est quelqu'un qui il, il se réveille chaque jour, et il dit moi minimum je dois trois heures de ma vie, je vais la, de ma journée, je vais la dédier à l'apprentissage des langues. Donc c'est normal que lui, à force, à un moment donné il va, à un, il va arriver à un super niveau il fait ça pendant deux ans donc deux ans il étudie au moins deux trois heures par jour euh, une langue et donc c'est il n'y a pas il n'y a pas un secret énorme c'est juste que lui il, il, il y met le moyen il met les moyens pour, pour, pour réussir il a la chance parce qu'il est un passionné parce qu'il aime hein, il aime ça etc et, et voilà c'est quelque chose qu'il qui, qui aime bien mais pour pour dire qu'il y a tout un, un, process, un process derrière, il y a tout un, des, en fait des étapes qui ont été franchies et que ce n'est pas juste le résultat. Donc, il faut toujours penser que pour atteindre un résultat, il faut passer par plusieurs étapes. Et, et, et voilà, et donc, euh, pour conclure un peu sur cette partie euh, du, du modeling, etc. Donc, on peut prendre, oui, un modèle quelqu'un, de dire, ouais, moi, je voudrais arriver à parler anglais comme cette personne ou à parler plusieurs langues plusieurs langues, pardon, mais euh, n'ai jamais oublier qu'il y, euh, y, en fait, y a des étapes, il y a un process derrière et qu'on ne va pas y arriver comme ça. Il faut, en fait, il faut faire les mêmes choses que cette personne a pu faire euh, et, euh, et moi, c'est que j'ai trouvé, euh, si je dois partager quelque chose qui, qui revient très régulièrement, c'est la discipline en fait, c'est le fait de se dire chaque jour, même 10-15 minutes, je vais faire quelque chose pour apprendre la langue. De, en fait, c'est des personnes qui, sont, qui ont beaucoup cette, cette discipline. Euh, ils y vont par étapes, donc ils ne vont pas penser qu'ils vont... Donc, comme je disais, moi, euh, je parle avec beaucoup de polyglottes, ils se disent « Moi, je vais apprendre une langue pendant deux ans parce que je vais arriver à un niveau intermédiaire, à un niveau euh, intermédiaire avancé. » Et Donc ils se disent, comme j'ai beaucoup de choses à faire à côté, je sais qu'il va me falloir deux ans parce que je peux dédier X temps, etc. Donc encore une fois, ils se donnent le temps, ils ne ils sont pas pressés, ils sont patients. Et je pense que leur secret, c'est qu'ils ont facilité. La seule facilité qu'ils ont, c'est qu'ils savent qu'il y a un résultat derrière. Par rapport à quelqu'un qui doit prendre sa première langue, langue étrangère, je pense à un polyglotte, quelqu'un qui a appris beaucoup de langues. Le seul avantage qu'il a, c'est qu'il connaît un peu les étapes, il sait qu'au moment donné, il va y arriver. Et puis, il n'a pas tous ces blocages, etc. Donc, il a un peu plus de confiance parce qu'il dit, je vais y arriver. Il connaît les étapes, il sait qu'il faut, il faut un peu de patience, etc. Et, et puis, une autre chose, c'est le fait qu'ils vont passer à l'action. Parce que très souvent, en fait, on... Se, on, on on identifie un objectif, mais on ne va pas passer à l'action. Et quand je dis passer à l'action, passer à l'action tous les jours. Euh, parce que après ça dépend de l'objectif et il faut pas se dire forcément qu'il faut euh, dédier à l'apprentissage du langue euh, deux ans là je parle des personnes qui vont arriver à un, à un super niveau mais si on veut par exemple partir euh, en italie ou en espagne même si c'est pas trop d'actualité aujourd'hui mais ça ça, ça va l'être j'espère très prochainement euh, dire pendant trois mois je veux euh, je veux je, euh, tous les jours, j'ai tout dit 10-15 minutes par jour parce que je veux aller en Italie et commander une glace euh, en italien ou aller en Espagne et, et commander des tapas euh, en espagnol, etc. Et donc avoir un, une étape, un mini objectif et essayer de l'atteindre euh, et voilà, ne pas être trop pressé parce qu'encore euh, une fois, il y a un process derrière, il faut être patient, il faut être indulgent avec nous-mêmes et ça, ça il, il faut, Il faut. Il faut euh, en fait, ça prendra le temps que ça prendra, mais les, les résultats vont arriver. Voilà, ça, il n'y a pas de, euh, je, je pense qu'il n'y a pas de doute sur ça. Et même si dans le passé, on a eu des, des, des, des, des insuccès, ça n'a ça pas trop marché. Euh, il faut juste changer un peu la recette. C'est comme euh, quand, on, moi j'aime bien la cuisine, j'en fais un peu. Parfois, voilà, j'expérimente des choses, je vais changer, si, voilà, je vais… Euh, je vais essayer une un, un recette quelque chose, mais si, si ce n'est pas bon, je ne vais, je, je vais, je vais pas dire je ne vais jamais plus la faire dans ma vie. Non, je vais changer des choses et je vais peut-être demander conseil à quelqu'un qui, qui, qui a plus d'expérience, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'on partage tout ça un peu. C'est super cette métaphore de la recette, j'adore que tu, que tu conclus par, par cette image. <rire> c'est super. Et du coup, euh, Lucas, est-ce que tu, euh, tu peux nous dire, pour résumer, les trois choses à, à retenir de cette masterclass, à moins que tu voulais ajouter peut-être quelque chose avant non, parce que j'essaie de m'encadrer un peu, comme je suis très, euh, très bavard, donc j'essaie de... Tu des... ou non, donc tu as le droit. C'est des sujets, que, des sujets qui, qui, me, qui me passionnent beaucoup et j'aime bien partager tout ça, surtout quand je, je lis des choses qui sont intéressantes, même dans des livres qui ne sont pas sur l'apprentissage des, des langues, je, je trouve que c'est des choses sympas. Donc, je pense, si, si on veut conclure un peu sur les, sur les trois choses à retenir, à retenir. Euh, alors s'il y a un blocage au niveau de l'apprentissage des langues et surtout un blocage à l'oral parce que je pense que c'est le blocage numéro un qu'on qu peut avoir euh, que ce soit lié à la confiance en soi, à la prononciation à, voilà, petite parenthèse, la prononciation française dans, dans une langue étrangère c'est fantastique hein, vous, voilà, quand un, quand, quand un français vient en Italie et il, il essaie de dire quelque chose en, en italien moi, je tombe amoureux, donc que ce soit homme ou femme, j'ai dit « waouh, quel accent magnifique ». Et c'est la même chose pour les anglophones. Ils adorent l'accent. Ils adorent bon, bien entendu, voilà, il y a l'accent la et la prononciation. Donc oui, il faut essayer d'être compréhensible, mais euh, cet accent qui peut-être ne va jamais nous abandonner. Moi, je sais par exemple que l'accent italien ne va jamais m'abandonner en français et je ne fais pas d'effort pour l'abandonner parce que ça m'aide à briser la glace. Moi, je vais chez le boulanger et je deviens ami du boulanger. Donc, pourquoi je devais me priver de mon accent Ça m'aide à avoir des amis, à briser la glace, à, à voilà, à ne pas être comme tout le monde. Donc, ça, ça, ça, ça me plaît aussi, c'est pour ça aussi que je vis, euh, je vis on va dire, à l'étranger, même si la France c'est plus l'étranger pour moi. Euh, voilà. Donc. Euh, je je reviens un peu sur moi, sur mon plan euh, voilà, essayer d'identifier euh, les barrières qui, qui nous bloquent donc c'est la, la première étape donc essayer de comprendre pourquoi il y a ce blocage euh, à l'oral donc est-ce que c'est le manque de confiance en soi est-ce que c'est la timidité est-ce que c'est la peur de l'inconnu, etc euh, donc si la barrière est le passé euh, encore une fois, moi j'aime bien les Américains parce qu'ils disent, voilà, past is dead le, le passé, de toute façon il est mort il est passé, voilà, on ne peut rien y faire on peut juste être là et y penser, mais ça ne sert à rien moi j'aime bien me concentrer sur le présent et sur le futur surtout sur le présent, je dois dire parce que en moi c'est des choses que je sais je peux faire aujourd'hui et que sur lesquelles je peux me concentrer, donc c'est vraiment le, le moment, le seul moment qui existe voilà, ça c'est encore une fois je pourrais parler d'un autre livre qui s'appelle le pouvoir de, je pense de l'instant présent de Eckhart Tolle, c'est un livre à lire mais pas pour l'apprentissage de langue mais en général parce que c'est vraiment magnifique ça, ça nous aide à nous concentrer sur le, sur, sur le présent, sur le moment présent et le vivre au 100% et donc euh, essayer vraiment de, de comprendre quelles sont ces barrières là et puis en fonction de la barrière on peut, euh, on peut essayer voilà, de, la, de la dépasser, comme je disais euh, euh, donc est le passé, se concentrer sur le présent et sur le futur parce que c'est le, les seules choses qu'on peut changer aujourd'hui. Si on si n'a pas pu apprendre l'anglais dans le passé, ça ne veut rien dire. Donc il faut se concentrer. Euh, il faut juste changer un petit peu la recette, voilà, comme dans l'analogie de, de tout à l'heure. Si c'est la timidité ou le, le manque de confiance, encore une fois, il faut essayer de, il faut essayer de, de comprendre et les raisons et, et agir et euh, essayer peut-être de relativiser les enjeux, comme je disais, ça c'est très important, voilà, c'est... et moi j'aime bien avoir... moi j'aime plutôt penser que les êtres humains et les autres vont être plutôt des, des belles personnes, qu'on va être dans le positivisme, plutôt euh, que, que toujours être dans la méfiance. Bien sûr que je vais avoir de mauvaises surprises, je vais tomber sous quelqu'un, mais c'est pas, pas grave, c'est-à-dire que la prochaine fois je vais parler avec un autre, euh, voilà que ça va pas devenir mon ami ça va pas devenir quelqu'un avec qui je vais parler moi j'ai quand j'apprenais le portugais brésilien il y a une personne avec laquelle j'ai parlé pendant un an et on est devenu des amis sur whatsapp euh, parfois je reçois des messages etc il y a d'autres après deux conversations j'ai dit bon ok euh, au revoir c'est très bien euh, on, on, on parlera plus parce qu'on n'avait même pas quoi se dire, etc. Donc, euh, mais j'essaie toujours de d'être de, de, dans la dans quelque chose de positif. Et, et puis le, le troisième point, c'est vrai, il faut s'inspirer des on va dire des meilleurs. J'aime pas trop ce terme, mais de s'inspirer des gens qui ont qui ont pu attre, atteindre les résultats qu'on veut atteindre, mais d'une façon positive. Pas se dire non mais lui il est meilleur que moi, il est plus intelligent, il est plus doué plutôt de dire mais lui en fait qu'est ce qu'il a fait et on peut même demander on peut même lui demander ou même par exemple on parlait des polyglottes il y en a pas mal en fait qui expliquent leur méthode et qui disent moi comment j'ai fait il suffit de regarder deux trois vidéos pour comprendre qu'il y a tout un process une discipline derrière etc et ne pas s'arrêter à la vidéo où il va parler comme j'en ai fait je, je le dis voilà moi j'ai fait une vidéo où je parlais six langues étrangères euh, non 5 je pense à l'époque si que je n'avais pas appris l'allemand et on peut se dire non mais on, je me concentre sur le, sur le résultat il ne faut pas s'arrêter sur cette vidéo il faut la prendre plutôt comme dire waouh c'est ça que je peux atteindre mais en fait comment, comment faire pour atteindre ce résultat et donc on, on analyser le, le, le process et encore une fois, voilà, euh, prendre un modèle quelqu'un, essayer de, de répliquer les résultats de quelqu'un mais de façon constructive et positive, pas de façon voilà, de, en ce... Euh, en disant non je ne vais jamais arriver Parce que sinon... toujours se dire ben, il a réussi donc moi aussi je peux le faire c'est l'astuce du MeToo, moi aussi je peux le faire oui tout à fait, fait. c'est génial de conclure là dessus et du coup euh, merci Lucas pour tout ça dites nous un petit peu dans le chat pour savoir un peu euh, nous on, on a besoin de ces feedbacks pour, euh, pour avancer pour savoir euh, comment on peut vous donner plus dites nous c'est quoi euh, la pépite le truc euh, que vous retenez le plus de cette masterclass dites nous un petit peu dans le chat c'est quoi le, le truc qui vous a marqué en écoutant Lucas pour ma part c'est la phrase euh, c'est pas le, le, pas le résultat qui est important mais c'est le process et ça je trouve que c'est vraiment une phrase qui résume vraiment, euh, vraiment tout quoi. donc dites nous un petit peu dans le chat le, le, le truc qui vous, a, qui vous a marqué en tout cas c'était passionnant moi je, je suis ravie que tu aies accepté notre invitation Lucas c'est c'est génial, je suis trop contente que tu sois là avec nous, euh, sachant que tu, tu ne fais pas beaucoup de live, ou presque pas. <rire> ça m'a fait, euh, fait plaisir. Et ouais, j'espère que ça a, à, ça a parlé à beaucoup de, ouais, à certains d'entre vous, et que vous vous êtes retrouvés dans certaines, euh, certaines barrières, certains obstacles. Hein. Et, et voilà, mmh. c'était... Je pense que c'est important, il faut pas, je pense qu'il faut vraiment croire en soi, mais pas juste pour le dire comme des phrases qui sont un peu faites, mais je pense qu'il ne faut pas des capacités particulières, une intelligence particulière pour parler une langue, une langue étrangère, c'est de la pratique. C'est de la pratique. Certes, il y en a qui, qui, qui ont peut-être un peu plus de facilité pour l'oreille, etc. Mais ce n'est pas, pas handicapant. Hein. C'est comme dans le sport. Il faut juste pratiquer et s'entraîner. Enfiler ses baskets et aller courir tous les jours. Voilà. <rire> pour arrêter d'avoir des courbatures. Ah oui. C'est comme alors, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le chat oh, ça défile c'est ouais, faut croire trop en ce cool moi. de vous voir, je n'avais jamais fait un zoom avec autant de personnes et c'est sympa. Ouais. C'est génial, hein on se croirait dans le salon, on se croirait tous dans le même salon, c'est trop bien. Ça nous manque un peu le contact physique dernièrement, donc ça, ça, au moins de se voir, c'est ouais, sympa je trouve. Le plus difficile c'est de garder la motivation sur le ouais. long terme. C'est vrai, j'aurais pu en parler aussi parce que ça fait partie de la, de la psychologie. Mais oui, la, la motivation, c'est... Moi, je, je l'appelle toujours le, le carburant de, pour, pour ce voyage. La... C'est un peu un voyage, l'apprentissage d'une du langue. Quand tu dis c'est un marathon, non c est, c est, c est, ah. Je pense que c'est une belle métaphore. Et, mais il faut du carburant. Voilà. Et le carburant, c'est la motivation parce que sinon, au moment donné, on va, on va s'arrêter. Je pense que c'est normal aussi, au moment donné, c'est de motiver, faire une petite pause et repartir. Et... Mais bon, c'est que la, la motivation. Les personnes qui y qui arrivent plus facilement, c'est parce qu'ils ont une grosse motivation. Par exemple, dans mon cas, quand je devais aller en France, c'était un peu motivé. J'étais obligé. À... Soit, voilà, j'allais… En fait, au cours, ça aurait été très compliqué, je pense. Oui, on a ouais, pas La pas… oui, ouais, tout à fait, ouais, franchement, c'est… Il n'y a rien de, de grave qui peut, qui peut nous arriver. Euh, et, et même si quelqu'un commence un peu à se moquer de nous et à rire, euh, je pense qu'elle va tout de suite, la personne va tout de suite changer d'attitude. Si on va rire avec la personne, on va dire Non, mais en fait, j'ai un peu de haute humeur. En fait, je ne me prends pas au sérieux. Je sais, voilà, on va rire ensemble. Et, l'autodérision dérision c'est vrai. l'autodérision dérision lauto Ça dédramatise toutes les situations. Vous mettez à rire, même quelqu'un qui, euh, qui commence à vous, euh, à vous crier dessus ou qui est en colère ou quoi que ce soit, vous mettez à rire. Franchement, essayez. C'est magique la réaction en face. Fait. <rire> Moi, je le pratique aussi et c'est juste trop fort. <rire> bon, c'est génial. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos petits messages. Lucas, pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut euh te retrouver, échanger, voir un peu ce que tu fais parce que je conseille toujours les ressources de, de MosaLingua avec grand plaisir parce que c'est de grande qualité et c'est toujours très complémentaire à ce qu'on fait donc dis-nous un petit peu où on peut te retrouver donc alors je pense euh, premièrement sur le, le blog de MosaLingua donc MosaLingua.com euh, parce que là, je pense qu'on l'a lancé il y a dix ans, et il y a vraiment beaucoup d'articles, de ressources gratuites. Pour, euh, et il y a aussi des, euh, comment dire, des articles et des conseils sur cette partie psychologique. Donc euh, il y a des articles que j'écris moi-même ou mon équipe, etc. Donc euh, mausalingua.com, puis sur tous les réseaux sociaux, euh, bon, presque, presque tous les réseaux sociaux parce que là on n'a pas fait TikTok Snapchat et compagnie pour l'instant pour parce que ça, ça, ça prend du temps mais en fait où on est plus présent je pense que c'est YouTube donc YouTube euh, slash MosaLingua euh, parce que encore une fois moi j'aime bien cette dimension vidéo où on voit que derrière il y a des personnes et, et il n'y a pas il n'y a pas une grosse entreprise avec 3000 personnes, etc. Voilà, nous, on est une petite équipe à taille humaine, etc. Et les vidéos, c'est 4-5 personnes dans l'équipe qui, qui, en fait, on, on, on va faire ça. Et Donc oui, mozalingua.com et notre chaîne, chaîne YouTube, oui, c'est un peu les deux endroits. Et vous verrez, en fait, quand on répond personnellement aux commentaires, parfois, ce n'est pas facile parfois on a aussi des commentaires qui sont un peu sont un peu moches parfois mais on essaie toujours de répondre dans, vous trouverez parfois des réponses où vous voyez vraiment que j'essaie de relativiser, je réponds de façon positive à un commentaire qui est vraiment comme ça mais vous verrez que mais en fait quand c'est adressé à moi, c'est sur ma, sur ma vidéo, c'est moi qui je me signe et c'est vrai que je réponds moi personnellement. Je contrôle pas tous les messages mais dans mon équipe on me dit voilà, il y a un message qui est adressé à toi et chaque, toutes les semaines je réponds. Comme parfois ça m'arrive de répondre à des emails, des choses parce que voilà, il faut, il faut toujours, je pense qu'il faut, c'est ça qui, qui, qui est magnifique dans l'apprentissage des langues et on va dire dans, dans mon métier, dans ma passion, parce que c'est un passion métier, c'est cet échange avec les, les, les autres personnes et se dire en fait que je vais, en fait on peut aller d'un point A à un point B ensemble et on peut s'améliorer et c'est juste génial et, et c'est pour ça que pour moi développement personnel, psychologie, apprentissage des langues, c'est en fait ça fait partie de la même sphère c'est quoi c'est la sphère c'est l'amélioration de soi-même euh, l'amélioration de soi-même et de notre vie parce que les langues je pense que si vous avez suivi des, déjà des lives avec euh, Lauriane je pense qu'elle en a parlé énormément de tout ce que les langues peuvent, peuvent apporter et, et ça peut euh, moi sans les langues je pense que je ne serais pas la même personne je n'aurais pas fait les mêmes rencontres je, ma vie ne serait pas je ne savais pas aussi épanoui comme aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je partage toujours ce message, mais apprenez, c'est magnifique. C'est vraiment beau et ça, ça nous fait améliorer et ça nous ouvre par rapport aux autres. Euh, parce que si on parle la langue d'une autre personne, on peut mieux comprendre l'autre personne, etc. Une fois qu'on a débloqué les langues, l'anglais, ça débloque d'autres choses auxquels on ne s'attendait pas forcément. Donc, du coup, je ne vais pas vous spoiler. Mais une fois que vous aurez débloqué, bien, vous penserez à ce que je viens de vous dire. Mais, euh, mais voilà, c'est juste euh, passionnant. Allez-y, lancez-vous. Vous voyez qu'on essaie de vous envoyer des paillettes au maximum pour que vous le fassiez. Euh, en tout cas, euh, merci beaucoup à tous d'avoir été en live. C'était euh, un grand plaisir d'être avec vous. Merci, Lucas. Et puis, euh, et on merci va vous souhaiter euh, une belle soirée. Et, euh, et, puis, et puis voilà, n'hésite pas Lucas, si tu as quelque chose à rajouter ça fera avec grand plaisir ça va, non, je veux juste remercier pour l'écoute, pour, pour la bienveillance et pour te, voilà c'était sympa, c'est vraiment c'était une belle expérience, donc merci beaucoup à tous bien, je suis ravie que tu l'aies bien vécu et que ça se soit bien passé pour toi c'est top, en même temps tu t'es enrichi on t'a apporté quelque chose, donc c'est génial oui. <rire> toujours, toujours ouais il y a toujours à tirer du positif de quelque chose mais il y a des super commentaires en tout cas je ne sais pas si tu vois on a des super remerciements euh, des, des super, euh, super échanges donc, euh, donc merci à tous encore une fois c'est un grand grand plaisir on vous souhaite une belle soirée à tous et puis, euh, et puis voilà <rire> ciao ciao Bonne soirée à bientôt bon soirée. Bien ciao